Bienvenue dans cette toute nouvelle capsule de TechniNews, vous le savez maintenant TechniNews, c'est des informations que je repère pour vous au niveau nouvelles technologies bien entendu, c'est pour votre vie professionnelle, votre vie privée, c'est pour vous faire gagner du temps et donc de l'argent pour vous éviter de consommer n'importe quoi, n'importe comment, en vous donnant l'information qui moi me semble le plus juste possible. Euh, D'ailleurs aujourd'hui, je vous rappelle que nous sommes le 1er octobre, et oui déjà, et que c'est une journée sans consommation. Quand je dis sans consommation, c'est aujourd'hui. On évite d'aller dans les supermarchés, histoire de calmer un petit peu la frénésie des achats. Oui, plus on sera nombreux, plus ça va donner quelque chose. Alors tant pis pour la dernière journée des French Days il fallait y passer ce week-end si vous aviez besoin. Après, bien entendu, vous faites comme vous voulez. J'en profite pour saluer tous les gens qui nous suivent sur YouTube et qui nous suivent maintenant sur les podcasts, parce que nous sommes disponibles en podcast maintenant. Pourquoi Parce que ça m'a été demandé, et c'est vrai que c'est plutôt sympa, d'écouter les TechniNews quand on est en voiture, quand on balade son chien, quand on va faire... Enfin bref, quand on n'a pas forcément besoin de l'image, même si ça me fait plaisir que vous me regardiez, quoique finalement, j'ai pas, pas la réciproque, donc euh, en voiture sur euh, les podcasts sur Podbean, sur euh, Apple maintenant, donc sur l'application podcast de votre téléphone, bientôt sur Deezer et Spotify, bref, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas suivre ces informations, et je commence tout de suite avec la première information qui devrait largement vous intéressez si vous êtes un youtubeur en tout cas un consommateur de youtube on va dire, si vous regardez youtube sur votre euh, smartphone android vous connaissez déjà cette cette fonctionnalité mais ça arrive sur le web avec l'application web de youtube donc si vous êtes sur votre navigateur web vous avez la possibilité d'activer le mode réduit c'est quoi le mode réduit en fait c'est vous regardez dans la, quand vous regardez une vidéo vous avez toutes les, dans la barre de navigation vous avez tous les petits icônes qui vous permettent d'accélérer la vitesse euh, ou ralentir au contraire ou euh, d'agrandir la vidéo de gérer la qualité de l'image etc etc et eh bien vous avez un petit bouton vous laissez la souris dessus ça va vous marquer mode réduit ça vous permet en fait de, en cliquant dessus d'avoir la vidéo qui un petit peu comme si elle sortait du site web elle se met à un endroit de votre écran et du coup elle continue à lire tout le temps et vous permet à vous de continuer à surfer si vous êtes en mode recherche sur des vidéos Sur moi je me, je me forme beaucoup à plein de choses sur, le, sur Youtube et donc ça, ça me permet d'aller voir d'autres choses pendant que la vidéo commence, continue à, à, à tourner et que je peux continuer à la regarder ou en tout cas à l'écouter donc c'est, euh, alors ce n'est pas disponible sur iOS encore mais a priori c'est déjà disponible sous Android, c'est pour ça que je disais ça en introduction vous savez que je vous parle souvent de clavier alternatif au clavier euh, iOS, euh, le clavier Gboard de Google, il existe un autre clavier qui fonctionne bien et qui est également multiplateforme qui existe aussi sur Android c'est le clavier SwiftKey et d'ailleurs SwiftKey était là avant le clavier Google Googleborn. et SwiftKey est le premier clavier qui permet justement de swifter, c'est à dire de, re de relier les lettres d'un mot en faisant des euh, des signes dans tous les sens et là je fais des signes dans tous les sens que les gens qui m'écoutent ne voient pas évidemment donc là je viens de m'amuser à faire des signes dans tous les sens c'est ultra pratique une fois qu'on en a pris l'habitude parce que le clavier apprend à vous connaître apprend à savoir de quoi vous parlez par exemple moi maintenant quand j'écris TechniNews et eh bien il m'écrit TechniNews avec le point au milieu et tout parce que il a ajouté ça à son dictionnaire et eh bien accrochez vous SwiftKey vient d'ajouter la traduction automatique euh, grâce à un partenariat avec Microsoft, ça veut dire que quand vous allez écrire, alors si vous l'activez bien entendu, vous allez écrire votre texte et il va le traduire automatiquement dans la langue que vous avez sélectionnée. À tester, moi perso j'utilise plus cette appli parce que je trouve que l'application Gboard, je l'ai dit et je le répète, elle est beaucoup plus euh, efficace, beaucoup plus complète, efficace pardon j'ai rien dit, beaucoup plus complète. SwiftKey est une application qui, si je ne dis pas de bêtises, est payante, euh, je crois que oui, euh, l'application la, Google Board est gratuite et vous pouvez directement faire des recherches, envoyer les, vos recher les résultats de vos recherches, vous avez les gifs intégrés, etc., etc. Bref, encore une fois, je recommande l'application Gboard. Les informations suivantes concernent Facebook, Facebook, euh, accrochez-vous, vous avez peut-être suivi ou pas, il y a eu 50 millions de euh, comptes qui ont subi une faille de sécurité euh, sur ces derniers jours, c'est arrivé je crois le même jour que ma dernière Technique News donc ça date de quelques jours déjà que faire quand ça arrive Eh bien déjà si vous avez un comportement bizarre de Facebook si vous avez l'impression qu'il euh, y a des messages qui sont partis à droite et à gauche, changez rapidement votre mot de passe, faites-le de toute urgence et par sécurité, rien ne vous empêche comme dirait l'autre, ça mange pas de pain de modifier votre mot de passe, bien entendu évitez votre date de naissance, celui de votre conjoint, évitez les 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc, je ne le répéterai jamais assez mais quand il y a eu cette faille de sécurité, eh bien, sachez que Facebook a utilisé les fameux algorithmes. Vous savez, les algorithmes, c'est ceux qui font qu'il y a des amis que vous oubliez complètement parce que vous n'avez pas liké ou vous n'avez pas commenté ce que ces amis-là ont mis sur Facebook et donc Facebook considère qu'il va plus vous les montrer, d'accord Eh bien, ces mêmes algorithmes, Facebook les a utilisés. Pourquoi faire Eh bien, pour shooter toute publication concernant ces 50 millions de comptes touchés par la faille de sécurité. Donc en gros, ils ont mis ils ont se sont servis de leur robot pour éviter de d'entacher encore plus leur réputation qui en prend vous le causant conviendrait un sacré coup en ce moment. Ceci dit, cette bonne guerre même si c'est pas très juste et très honnête, donc tous les gens qui sont très réseaux sociaux se sont rabattus à fond sur Twitter et autres pour décrier un petit peu ce qui est en train de se passer. On passe à Messenger, Messenger de Facebook, la messagerie de Facebook, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué mais à la base c'était simple au fur et à mesure c'est de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de choses, c'est de moins en moins clair, et eh bien Facebook est en train d'y remédier d'y remédier, pardon, en, en mettant à jour, vous n'avez rien à faire, ça se passe directement au niveau du serveur, donc vous le verrez arriver à un moment donné euh, sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Quelles sont les nouveautés On n'en sait pas pas, pas pas plus que ça, mais a priori, euh, on va être beaucoup plus dans l'air du temps. Et l'air du temps, c'est quoi C'est d'épurer un petit peu toutes les applications, donc de faire des modes beaucoup plus clairs, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de facilité à utiliser. Et puis, normalement, un mode sombre, regardez, je l'ai fait exprès, j'ai activé sur mon sur mon nouvel OS Mojave de mon Mac, le mode sombre, pour que vous voyez. Donc En fait, ce que vous apercevez de loin, c'est euh, l'application Note de, de Apple qui est multi -plateforme, hein, aussi bien iPad, iPhone que Mac. Et donc, là, elle est en mode sombre comme vous pouvez le constater alors que d'habitude elle est en mode clair comme ça et euh, c'est vrai qu'au niveau fatigue visuelle c'est pas mal et je pense que tout le monde est en train de s'y mettre et c'est plutôt sympathique euh, les nouveaux iPhone font vraiment parler beaucoup d'eux pourquoi il y aurait un problème de recharge sur les iPhone XS et XS Max problème de recharge quand ils sont en veille vous vous avouerez que c'est un petit peu embêtant quand même si vous mettez votre téléphone à charger le soir et le lendemain il n'est pas chargé du tout c'est vraiment pas cool et également un truc qui a été déjà euh, qualifié de Beauty Gate. Qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, les nouveaux utilisateurs de ces nouveaux iPhones ont remarqué que les selfies les, embelli les embellissaient vraiment quelque chose de phénoménal. Disparition des rides, des petits boutons, des trucs et des machins. Bref, ils se sont retrouvés très très très très, très beaux, même quand ils n'étaient pas très très très très très beaux. Alors vous allez me dire, bah, c'est plutôt sympa de se faire embellir. Oui mais bon, le photoshopage a forcé... Photoshopage, je ne sais pas si c'est un mot qui existe. En tout cas, moi j'avais envie de l'employer. Le fait de ph photoshopper, vous savez, c'est le fait d'enlever euh, euh, des, des, des rondeurs, le fait d'améliorer les choses, eh bien on n'a pas forcément envie, on a juste envie de se prendre en photo et d'être maître soi-même de ce qu'on a envie de publier sur le web ou de partager avec ses amis. Donc les gens sont en train de se révolter de cette de cet euh, automatisme que, fait, que Apple a mis forcément puisque les gens ont fait des tests croisés avec des anciens téléphones, je me prends en selfie dans les mêmes conditions avec le nouveau et avec l'ancien téléphone, et effectivement sur le nouveau téléphone, je n'ai pas du tout la même tête donc, pour l'instant, Apple fait comme d'habitude, Apple fait le mort, ne dit rien mais ils sont en train de travailler là-dessus donc on aura certainement des nouvelles dans pas longtemps dans tous les cas vous pouvez vous jeter sur les nouveaux téléphones qui sortent. Il faut accepter en faisant ça un petit peu comme quand il y a un nouvel OS qui sort, un nouveau système d'exploitation que ce soit sur le téléphone, sur les tablettes ou sur l'ordinateur et là je parle toutes marques confondues, quand c'est nouveau quand ça vient de sortir, bah il faut on essuie un petit peu les plâtres. Je dis souvent heureusement que dans l'automobile ça se passe pas comme ça même si vous allez me dire oui de temps en temps on rappelle des modèles parce qu'il y a un petit problème sur... enfin un petit problème sur les freins, c'est un gros problème dans ce cas-là. Mais ça arrive quand même beaucoup moins souvent que le côté bancal de l'informatique où on sort un nouveau système d'exploitation et puis puis une fois que c'est sorti, on se rend compte, ah mince, tout le monde a accès au compte de tout le monde, ah oh mince, il y a ça qui marche pas, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Bref, dans tous les cas, quand c'est nouveau, attendez un petit peu quelques semaines, moi, le macOS euh, Mojave que j'ai installé, au final, il va pas trop mal. De temps en temps, il me fait un plantage, mais quand il me fait un plantage, c'est le plantage me me. Ça veut dire que globalement, il n'y a plus rien qui marche, je suis obligé de faire un, un arrêt d'urgence de mon ordinateur pour le redémarrer proprement. Mais c'est moins grave que ce que je vous ai dit il y a trois jours, qu'on se rassure. Ceci dit, ne l'installez pas encore, je vous donnerai le feu vert, quand il y aura une ou deux mises à jour, ça sera mieux. On continue avec Spotify, Spotify d'ailleurs clin d'œil, je vais les rejoindre dans pas long normalement avec cette capsule, ça me fait un compteur de 5 capsules euh, en mode podcast et donc je vais pouvoir ouvrir le dossier pour que les capsules TechniNews soient disponibles également sur Spotify euh, Eh bien je sais pas si vous êtes au courant tout le monde fait ça, Deezer le fait, Apple Music le fait, ils offrent tous ces, ces services de musique en ligne offrent ont une offre familiale, ce qui est plutôt sympa parce que quand vous êtes plusieurs dans votre famille, si vous êtes célibataire, solo, ben justement c'est là où vous avez peut-être eu l'idée de prendre une, une, un abonnement familial qui coûte une quinzaine d'euros au lieu de 10, donc si chacun paye 10 euros c'est vite fait d'avoir avec 6 membres d'avoir juste 15 euros à se partager tous les mois, c'est plutôt sympa. Eh bien, vous avez peut-être en tant que euh, personne seule ou juste parce que vous êtes que 3 ou 4 dans votre famille, vous avez proposé un abonnement à quelqu'un de totalement extérieur à votre famille. Eh bien, Spotify va arrêter ça. Ils ne vont plus permettre de le faire. Pourquoi bah Parce qu'ils trouvent ça abusé, c'est une offre familiale, C'est pas une offre pour juste six personnes. Alors, par contre, la méthode qu'ils vont utiliser pour faire ça, je la trouve un petit peu, euh, bah un petit peu limite et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ils vont se servir du GPS de votre téléphone. C'est-à-dire que ils vont voir que vous avez un abonnement, par exemple, pour six personnes. Ils vont voir que les six personnes habitent sous le même toit. Pas de souci. Par contre, si on a euh, une des six personnes qui n'est pas sous le même toit, eh bien, ils vont euh, remettre en cause votre abonnement familial. Et là, moi, j'ai un souci. Je vous explique. Je, je suis avec mon épouse et mes 3 garçons. Nous sommes 5 sous le même toit. Donc, ça serait OK pour 5 abonnements chez Spotify. Par contre, ma fille, qui vit chez sa maman à 80 km d'ici, si elle avait un abonnement chez Spotify, Spotify me dirait « c'est pas ta famille » Et moi je dirais « bah si c'est ma fille » Donc en fait je sais pas jusqu'où ils vont aller On va repérer j'espère au moins qu'ils vont dire « attention nous avons une suspicion sur le fait que votre fille soit réellement votre fille » Et moi je pourrais éventuellement dans ce cas là prouver que ma fille est ma fille » Ouais, je sais, ça veut pas dire grand-chose, mais je pense que vous m'avez compris. Je termine par la dernière information du jour et qui est une information de taille. Je viens de découvrir ça, je ne connaissais pas, peut-être que vous, ça vous parle. Mais il y a une possibilité de traquer les faux commentaires sur Amazon. Vous m'avez bien entendu, vous m'avez bien vu, vous m'avez bien vu dans les yeux ou dans les oreilles. Il y a une possibilité, grâce à une extension de Google Chrome, euh, peut-être euh, Safari et autre. j'ai pas fait gaffe, désolé, j'ai pas fait attention sur cette info. Ça s'appelle... Review Meta, vous l'avez en commentaire, enfin vous l'avez en bas dans la description, et ça même sur les podcasts, vous avez la description qui est mise. Review Meta, euh, c'est une extension qui va analyser quand vous sélectionnez un article sur Amazon, ensuite vous allez cliquer sur cette extension, elle va analyser le nombre de commentaires, elle va en sortir les commentaires, le nombre de commentaires qui a éventuellement été qui ont été supprimés, parce que, ben de vous à moi, si vous avez un commerce, si vous avez des, si vous vendez des produits, si vous avez un restaurant, un hôtel, ou quoi, ou qu'est-ce, ben, il faut jouer le jeu. S'il y a des commentaires négatifs, il faut apprendre à y répondre, euh, parce qu'il y a peut-être une raison. Après, c'est toujours difficile, par exemple, pour un hôtel ou un restaurant, de répondre à euh, « j'ai été très très mal accueilli ». Qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait ça pendant 20 ans. Moi, je vais vous dire, c'est super compliqué à répondre. Mais bon, il faut trouver une solution. Mais dans tous les cas, je vous déconseille vraiment de supprimer les commentaires. Et donc, cette application va repérer le nombre de commentaires qui ont été supprimés, va repérer, bref, va faire en sorte de vous sortir. Vous avez la, la note affichée par Amazon et vous aurez à côté la note estimée par euh, cette application. Je ne l'ai pas testée parce que des fois, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et j'ai aujourd'hui une connexion Internet qui est certainement restée en week-end, j'en sais rien, mais c'est très compliqué là pour. Euh, ça tourne pas du tout. Donc, donc je n'ai pas pu le tester avant de tourner cette TechniNews, mais dès que j'aurai des infos, je vous le dirai, sinon n'hésitez pas à me le laisser vous, ce que vous avez constaté en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Juste, je voulais vous dire que dans la formation « Les nouvelles technologies pour tous » qui est disponible sur mon site, qui est disponible gratuitement, qui est une formation qui est vraiment pour tous, de l'adolescent, j'ai peine à dire les enfants, mais c'est vrai que sur l'informatique, n'hésitez pas à mettre vos enfants avec un temps d'écran contrôlé pour leur apprendre l'informatique, c'est très très important parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde d'informatique et donc il faut savoir se servir de ces outils autrement pour faire des jeux ou pour passer son temps à regarder des vidéos YouTube, on est bien d'accord? Donc, de, des enfants en âge de commencer l'informatique jusqu'au, à nos grands-parents, n'hésitez pas à leur mettre cette information, cette formation entre les mains, elle est faite pour ça et je l'agrémenterai au fur et à mesure des idées qui me viennent des gens que je croise, de vos idées à vous parce que je veux absolument transmettre ce que je connais en nouvelle technologie parce que je trouve que c'est trop cool de pouvoir être à l'aise avec certaines choses euh, basiques mais super importantes comme le partage des photos, etc, etc euh, avec votre famille ou vos amis. Je sors cette semaine une capsule qui va être une capsule pour vous donner juste euh, c'est pas une astuce mais pour vous aider à paramétrer votre compte Instagram si vous voulez utiliser la possibilité de poster quelque chose sur Instagram et que ça se poste automatiquement sur Facebook. Et en plus, c'est une formation qu'on a tournée, Anne et moi. Anne, c'est mon épouse. Donc, on est en duo devant la caméra pour vous filmer mon écran et euh, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nos podcasts, etc. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne matinée, une, un bon appétit, un bon après-midi et un bon tout ce que vous voulez. à très bientôt. Ciao, bye, bye. Et oui, vous l'avez noté, j'ai eu du mal à l'enchaîner, celui-là. à bientôt. Bye.